Salut la team, UFC MMA Box Fight, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce fameux combat qui va avoir lieu le 23 janvier 2022, ça tombe à dimanche, entre Cyril Gagne et Francis Ngannou. Je voulais parler dans cette vidéo de ces deux combattants, profiler un petit peu les deux combattants, j'ai rassemblé des éléments qui les concernent et je vous dirai exactement ce que moi je pense de l'issue de ce combat. D'abord Cyril Gagne, c'est un homme qui a 31 ans et qui pèse 111 kg. Francis Nganou, 35 ans, un peu plus âgé, 113 kg. Alors, d'abord Cyril Guen, les points positifs de ce combattant, c'est l'agilité, la précision, la mobilité, le cardio, l'expérience du ring, parce que c'est un ancien boxeur euh, Muay Thai. Euh, ce qui lui donne forcément de l'endurance et aussi la résistance à la douleur. Quand on est boxeur Muay Thai, on a forcément une résistance à la douleur. L'entraînement, il sait ce que c'est, hein, il a fait une carrière en boxe taille donc il est habitué à l'entraînement, etc. Il s'entraîne énormément, donc ça c'est un point positif pour lui. Et puis le point positif, c'est qu'il connaît Francis Nganou, puisqu'il a déjà boxé contre lui. Donc il, il, il a une, une approche, on va dire. Même si Francis Nganou, aujourd'hui, il est plus ce qu'il était avant, Il a bien sûr, euh, il a évolué. Et aussi son avantage, c'est qu'il est plus léger, et je dirais même plus technique. Au niveau de son palmarès... Il a un rapport de 10-0-0, c'est-à-dire qu'il a 4 TKO-KO, 3 soumissions, donc 10 victoires, hein, et 3 par décision. Pour ce qui concerne Francis Nganou, lui, son avantage, c'est sa puissance. Il est très puissant, plus que Cyril Guen. Euh, sa puissance est inimaginable. Il met des, voilà, il met des K.O. à chaque fois. Il ne faut pas se prendre un coup par lui, c'est dangereux. Donc son point positif, c'est sa puissance, mais aussi en ce moment, c'est sa boxe anglaise. Ah, Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que quelqu'un qui s'entraîne durement en boxe anglaise, je peux vous dire que cette personne-là est extrêmement dangereuse. Je dirais même plus qu'un boxeur moitaille. parce que la boxe anglaise, quand vous êtes très bon en boxe anglaise, je peux vous garantir, un mec puissant comme lui, qui maîtrise, mais qui a une grosse maîtrise de la boxe anglaise, est extrêmement dangereux. C'est pour ça que c'est un combat qui va être super intéressant. La lutte. Il a fait beaucoup de progrès en lutte, Francis Sengado Et puis comme il est très puissant, avoir un mec comme ça qui lutte, qui est très puissant, c'est compliqué. C'est hein. point positif. c'est que c'est le teneur du titre. Donc le détenteur du titre, ça veut dire quoi Détenteur du titre, ça veut dire qu'il euh, une... est déterminé. Il veut garder son titre. Donc il y va pour, euh, pour garder son titre. Donc il va être un petit peu plus déterminé. L'entraînement, parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne durement. C'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, surtout en ce moment, et qui euh, s'entraîne déjà avec Nico Verrouven, donc euh, qui va l'aider pour euh, tout ce qui est pied-point. Donc ça, c'était un petit peu son point faible. Francis Ngannou, euh, quand il combat, il est très circulaire. Il en voit beaucoup, très circulaire, très puissant, mais très circulaire. Vous savez, le chaos légendaire de Alistair Overem. Overem, il s'est pris un chaos légendaire. Je crois que c'est le plus beau chaos de Francis Ngannou. Et puis, euh, son avantage aussi à lui... Euh, il connaît très bien son adversaire puisque, je veux dire, Gain était son sparring partner. donc ils se connaissent très bien, ils ont déjà euh, pratiqué ensemble en salle, etc. Tous les deux, euh, ils se connaissent quand même un peu, même si de leur côté, de chacun de leur côté, ils évoluent. Les points négatifs de Francis Ngannou. tous les combats que j'ai vus, il avait, euh, il avait quand même un peu de mal hein, en cardio. Hein. Il a moins, enfin, c'est pas qu'il n'a pas de cardio, pour être là où il est, il a forcément du cardio, c'est qu'il en a, je pense, un peu moins que Cyril Guen. Cyril a Gère mieux son cardio, gère mieux son énergie. Je pense que c'est une gestion d'énergie. Cyril Guen a une meilleure gestion d'énergie que Francis Ngannou. Jusqu'à preuve du contraire, a priori, à moins que Francis Ngannou travaille là-dessus, je ne sais pas. Donc, ces points négatifs, ces, ce sont ces coups circulaires. Mais je suis un petit peu ambivalent là-dessus parce que ça peut être aussi un avantage si ça touche, si ça percute. Mais si ça percute pas, on les voit venir. Parce que les boxes en ligne, comme ça, on les voit beaucoup moins venir, surtout quand elles viennent du bas que lorsqu'elles sont euh, au niveau des yeux. Et après aussi, son point négatif, c'est qu'il est plus lourd. Francis Nganou est lourd. Donc une personne qui a moins de cardio et qui est plus lourd déjà, il peut avoir un désavantage sur l'endurance, durant le combat. Donc cette personne-là, elle a tout intérêt à mettre fin, comme il a toujours fait, Francis Nganou, à mettre fin à ses combats rapidement. C'est pour ça que, souvent au premier round, on voit Francis Nganou mettre des gens KO, Parce qu'il sait très bien que son cardio... Il va très vite se mettre dans le rouge parce que lorsqu'une personne se donne à fond au début, forcément, elle a une gestion d'énergie qui n'est pas la même. Elle ne va pas dans le, dans le sens de l'endurance. Elle va dans le sens où, plutôt de la puissance. C'est exactement c'est le profil que je donne à Francis Engadou. Mais encore une fois, je vous dis, le 23 janvier 2022, je peux vous dire que Francis Engadou va être quelqu'un de très dangereux. Parce qu'il s'entraîne. Déjà, il a une très bonne boxe, meilleure qu'avant. Là, il est pris en charge, Rico Verhoeven qui lui va lui donner certainement des tuyaux en kickboxing, parce que Rico Veruven c'est le meilleur au monde en kickboxing, hein, de toute façon c'est indéniable. En ce qui concerne Cyril Gane lui, il a un avantage, je pense, au niveau de sa, de sa technique, technicité, qui me semble être un atout pour lui. Sa technique, la gestion de son énergie, je pense qu'il a plus d'endurance que Francis Nganou, je pense pas qu'il soit en mesure d'encaisser un coup de Francis Nganou, plusieurs coups je pense qu'au début Francis Nganou va prendre l'ascendant sur Sirigen, et je pense qu'il va euh, aller le chercher là où Sirigen ne l'attend pas. C'est-à-dire Sirigen, peut-être qu'il va s'attendre à ce que Francis Ngannou soit le fidèle à lui-même, c'est-à-dire à essayer de le mettre KO. C'est contrairement à ce qu'il va faire. Il va lui faire croire qu'il veut le mettre KO, et il va essayer de le feinter en essayant de lui faire un take-down. Que Sirigen va bien gérer ça. Durant les premières minutes du combat, je pense que Sirigen va reculer, va reculer face à Ngannou. Ngannou va lui faire mal. Et je pense que Nganou va se mettre dans le rouge très rapidement. Cyril Gane va reprendre l'ascendant sur le combat, parce que je pense qu'il va être capable de gérer vraiment l'agressivité de Francis Nganou. Il ne le mettra pas KO. Je pense qu'il va le soumettre, tout simplement. Je pense que le combat va se terminer au troisième round par soumission. Voilà, je, je vois Cyril Gane victorieux par soumission. Voilà comment je vois le combat. Écoutez, moi ce sont mes pronostics. Je vois Cyril Gane vainqueur, mais si, jamais Syringian perd ce combat, ça ne veut pas dire que Syringian euh, est le loser euh, invétéré de l'UFC. Il y a beaucoup de choses pour lui qui sont très bonnes à venir. Je pense que Dana White euh, a des très grands projets pour Syringian et des très, bons, des, des très grands projets pour la France. Dana White voit un avenir énorme en UFC en France. Pourquoi Parce que c'est un petit peu comme, euh, comme il a fait avec euh, l'Irlandais, hein, euh, Conan McGregor. Marc avait tout un pays avec lui, euh, parce que c'était une icône, parce que c'était la star du pays, c'était le grand champion du pays. Et je pense qu'il a le même état d'esprit pour, pour, la, pour, la, pour la France, pour les Français. Je pense qu'il voit en cyrilienne le grand champion UFC du pays. C'est pour ça qu'il se dit que ça peut être potentiellement euh, intéressant pour lui, voilà, de miser sur euh, un gars comme Que euh, L'UFC a tout intérêt à voir Ngannou perdre. C'est mon avis, hein. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ces deux combattants. Francis Nganou est un combattant extrêmement dangereux. Très dangereux. Et c'est pour ça que tout peut basculer avec lui. Voilà. Avant, il était très, ordonné, très désordonné dans ses attaques. Mais il faut dire quand même qu'il a mis des chaos. Mémorables. D'ailleurs, je peux vous dire que des combattants UFC ont peur de l'affronter. Ils ont tous peur de l'affronter. Ils savent qu'ils s'exposent à, à de graves blessures. Mais bon... Euh, on va parler de John Jones qui a des, des, des soucis, euh, on va dire, euh, avec la justice en ce moment, se pourrait bien revenir sur le devant de la scène en UFC et affronter l'un d'entre eux. Voilà. Et euh, je pense que John Jones aimerait bien affronter Francis Ngannou. Pourquoi Parce que si, à l'époque où il y a eu cette proposition, de, quand euh, Ngannou a gagné contre euh, Stipe Miocic, il y avait cette proposition que de le voir combattre contre lui. C'était prévu, euh, Nganou avait envie de l'affronter John Jones, parce que John Jones, c'est celui, de, un des plus dangereux de combattants poids lourds de l'UFC. C'est indéniable. Quand on combat... D'ailleurs, John Jones, sur tous ses combats, je l'ai vu très peu perdre. Hein. John Jones est très complet. Il est un petit peu comme Gain. C'est-à-dire qu'il est très technicien. Il est très... Et très endurant aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant euh, de voir euh, John Jones combattre contre Gain par contre. A contrario, moi je pense que. Voilà. Et c'est pour ça que qu'à l'époque où Enganou euh, devait affronter euh, John Jones, Gain n'était pas encore euh, sur le devant de la scène comme il l'a été. Euh, récemment, il est, Gain est monté en puissance. Gain est monté au niveau de, de sa popularité. Et surtout, je pense qu'il s'est beaucoup amélioré dans ses combats. Voilà. Dans sa technique, etc. On a très rarement vu un poids lourd, bouger comme Sirigen. Sirigen est un poids lourd, et tout le monde, d'ailleurs, tous les combattants du l'UFC le disent. Euh, Sirigen est, un, est incroyable comme combattant. Et moi, je vois en Sirigen, je vois un John John français. Voilà, je vois un John John français. Au départ, j'aimais bien Nganou, parce que le mec, il est puissant, il met des KO, euh, surtout sur celui d'Alister la mais on a vu contre Mjotic. Mjotic, c'était quand, quand même, pour le détrôner... Euh, ils ont essayé, hein. Daniel Cormier a essayé, il y en a plein qui ont essayé. Bon, il l'a battu une fois, Daniel Cormier, mais ça a été dur hein, pour, pour battre Stipe Mnocic, hein, parce que c'est un excellent boxeur, etc. Donc, vous voyez la boxe anglaise. La boxe anglaise, quand on maîtrise la boxe anglaise, je peux vous dire que c'est très très très compliqué de, de, de vaincre un boxeur anglais, un, un vrai boxeur technique boxe anglaise. Donc, c'est pour ça que Ngannou je pense qu'il va avoir une, une formation plutôt remarquable au niveau boxe, et surtout pied-point parce que voilà, c'était qu son faible. Voilà. Et je pense que quand il va se présenter devant Gain, il va être extrêmement dangereux. Je pense que Gain, il va devoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup travailler pour se déjouer de la puissance de Nganou. Parce qu'il ne faut pas, absolument pas que Nganou le touche. Il a ses chances parce que Nganou, encore une fois, est plus lourd, moins précis. Il est beaucoup moins précis que, que Gain, parce que Gain a l'expérience du, du Muay Thai. Il a l'expérience de la boxe pied-point déjà. Il a déjà... Il a déjà cette expérience pied-point que Ngannou est en train d'acquérir avec Rico Veruven. Voilà, C'est pas le même niveau, c'est vrai, Rico Veruven, le kickboxing de Rico Verhoeven et le kickboxing de Gain n'est pas le même niveau, mais ça reste quand même potentiellement intéressant de, que, ces, que ces deux combattants puissent s'améliorer dans, dans leurs points faibles. Rendez-vous le 23 janvier 2022. Je pense que le combat va être hyper intéressant. Et je, oui, je voulais souhaiter la bienvenue aux frères Bouganem, donc euh, ils sont sur le site, comme je vous l'ai dit, il y a depuis peu, voilà, et je suis très content, vraiment très content de, de, de les avoir dans le dans le groupe, ce sont des gens qui sont remarquables, qui ont une, une histoire, une vie incroyable, ce sont des grands champions tous les deux, rappelez-vous yassine Bouganem, Yacine Bouganem qui a affronté Cyril Gagne, enfin Cyril a gagné Yacine, pardon, il a, il a remporté le combat contre Yacine. Et son frère, évidemment, qui est là, qui est un grand champion, et il travaille tous les deux. Euh, moi, j'aime beaucoup ces, ces deux frères-là. J'aime beaucoup ces, ces deux frères-là. Je suis vraiment très fier de les avoir. Allez, passez une bonne journée, j'en ai assez dit. À bientôt. Ne manquez pas ce combat. Salut. Bonne fête de fin d'année.